Hello les amis, j'espère que ça va bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je continue de parler de la gamme de produits modules de la marque Anel. donc j'ai avec moi le Light Effect Kit donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'unboxing je vais vous montrer à quoi ça sert, donc ce qu'il y a à l'intérieur déjà avant tout comment s'en servir, donc je vais faire différents tests je vais monter un petit studio mobile, donc vraiment léger quoi pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec, donc c'est parti Alors voilà les amis, je vous retrouve pour euh, ce test du Light Effect Kit de la marque Anel avec sa gamme Module. Donc le Light Effect Kit, c'est un kit qui est adapté au Flash Cobra. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur la Creative Lantern Kit, il faut une pince magnétique pour pouvoir monter ce kit. La pince magnétique, c'est celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire l'unboxing de la pince et je vais la monter sur la Flash euh, rapidement. Donc, euh, le... Donc en fait il y a deux tailles différentes Donc il y a la 360 clamp et la 600 clamp Moi j'ai la 600 clamp qui permet de monter sur une tête de flash entre 64 mm à 80 mm La 360 clamp elle sert entre 35 et 64 mm Voilà suis... c'est pour vous montrer un peu la taille de, de la tête de flash Donc du coup moi je vais refaire l'unboxing Donc du coup Hop, j'enlève le scotch ici. Donc, je sais déjà comment ça fonctionne, hein, parce que j'ai, en réalisant la vidéo euh, du, du Creative Lantern, j'ai déjà testé. Je vous montre rapidement. Donc, du coup, c'est une tête. Voilà, du coup, c'est... Euh, je sais pas si on voit bien là. Voilà. Du coup, c'est en fait un système voilà, qui s'agrandit et qui s'adapte à la tête de flash. Donc, je vous montre ça. Là j'ai un flash, donc c'est le Godox V860F, V862F, donc c'est pour la, la gamme Fujifilm. Donc euh, tout ça je l'ai déjà déjà montré euh, dans la Creative Lantern Kit. Donc là je vous le remonte rapidement. Donc ça se monte comme ça. Donc on prend la marque, hop, je vais faire la mise au point. Anel ici. Qu'on met à l'extérieur. Et on monte tout simplement. Comme ça, en l'élargissant, la tête de flash. Et voilà, ça vient accueillir. Ici, euh, ça vient accueillir euh, la pince magnétique sur la tête de flash. Donc du coup, ça c'est indispensable pour pouvoir mettre le Light Effect Kit de la gamme module. Parce qu'en fait, ce kit, il est magnétique en fait. Et ça va venir se clipser ici euh, automatiquement. Voilà, voilà donc voilà pour la pince. Ensuite, je fais l'unboxing du euh, Light Effect Kit, de la Light Effect Kit de la marque Anel. Donc du coup, il y a un petit truc à enlever ici pour faire coulisser. Si c'est exactement la même chose que, que le Creative Lantern Kit, effectivement. Hop Du coup, là j'ai mon flash. Donc j'ouvre ça, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur à l'intérieur, donc on a une petite notice qui est ici, normalement on a ça, donc ça, ça va être l'adaptateur qui va venir se clipser sur le flash Hop. donc du coup je pense que c'est comme ça, voilà du coup, ça se retire comme ça et ça se remet comme ça en fait, c'est un système qui permet de colorer la lumière, d'apporter une ambiance particulière. Donc là, je peux me colorer sur du bleu. Voilà. Donc, hop, en enlevant ça, ensuite, j'ai accès à, au gel, tout simplement. Alors, pour retirer le gel, il faut que je tire ici. Et là, j'enlève directement la, le gel. Voilà. Dans le kit, on a donc d'autres d'autres gammes de gel voilà on a euh, on a donc je sais pas si on, voit bien, si on voit bien on a du bleu encore mais du bleu plus clair que l'autre on a euh, une sorte de jaune légèrement pour réchauffer légèrement euh, la photo on a, on a du vert on a du orangé léger aussi donc, pour corriger légèrement la teinte et on a complètement orange. Donc, ça, c'est des... Comment dire Ça, c'est des gels qui sont en plastique. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose qui est mou, comme on a l'habitude de voir, en fait. Vous savez, dans si vous avez l'habitude de photographier en utilisant des gélatines, elles sont principalement euh, flexibles. C'est euh, des feuilles, en fait, de couleur Ici, on est carrément sur un, un quelque chose de beaucoup plus dur. Et donc voilà, on a 2, 3, 4, 5, on a 6, 6 euh, gels colorés. Et pour les mettre, c'est tout simplement comme ça, hop, comme ça, et tac. Et après, ben, je peux remettre tout simplement ici pour apporter cette dose créative. Après, à côté de ça, on a une grille. Alors ça, C'est top. Ça, ça sert à modeler la lumière. Donc, en fait, euh, la lumière est mieux dirigée. C'est pour la diriger, en fait. C'est pour éviter qu'elle s'éparpille sur les côtés. Donc, du coup, ça peut se mettre avec les gels directement. Ou bien, hop, si j'enlève le gel, je peux le mettre normalement comme ça. Voilà. Et c'est magnétique. Tout simplement. Tac donc, logiquement, là, j'ai mon flash, hop, que je clipse comme ça. Et si je veux mettre ça directement, hop, j'ai mon, mon ma grille, en fait, qui vient directement dessus. Donc, ça, en fait, ça permet de bien diriger la lumière. Donc, euh, hop, ça permet de diriger la lumière vraiment sur, euh, sur le sujet à photographier. Mais je vous montrerai tout ça un petit peu euh, dans la suite de cette vidéo. Donc là, je vous fais l'unboxing pour vous montrer ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Mais je vous montrerai tout ça après pour faire des tests un peu, euh, peu là-dessus. Voilà. Ensuite, ce qu'on a à l'intérieur, on a, on a ça en fait. Ça, c'est très très intéressant, ça s'appelle, euh, en fait, ça, ça s'appelle la carte En fait, avec ça, ça permet en fait de faire rebondir la lumière dessus. Et bien souvent, on l'utilise en portrait pour avoir un catch light en fait. Donc du coup, alors, il faut que je voie comment mettre ça. Parce que c'est, ça par contre, c'est pas magnétique. Donc, je pense qu'il y a un système... Ah, oui, d'accord. Voilà. Donc, ça se met comme ça. Et du coup, bah toujours avec le système donc magnétique, parce que la feuille n'est pas magnétique. Enfin, c'est une sorte de carton, un peu. Et du coup, ça se met comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand je vais flasher, la lumière... Donc là, je fais partir la lumière sur le plafond. Donc... La, la, la scène va vraiment euh, s'illuminer euh, je suis pas totalement à pleine puissance là mais bon, et en fait le fait que quand la lumière part au plafond, elle va venir ici rebondir et apporter, en fait si vous photographiez un portrait, elle va apporter euh, cette euh, lumière en fait cette, un peu cette pétillance en fait dans les yeux en fait, et du coup en fait ça tape en haut mais ça passe par ici et en fait ça ça ça, ça hum, Amène ce regard pétillant en fait, ce petit reflet en fait dans les yeux qui va, euh, qui va donner, euh, je sais pas si on voit vraiment quelque chose, mais euh, comme ça en vidéo, mais ça va donner un peu ce reflet euh, pétillant, ce petit peps dans les yeux en fait. Et ça s'appelle le catch light, euh, principalement recherché par la plupart des photographes portraitistes en fait. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Donc ça c'est une bonne scarpe, donc c'est très très intéressant d'avoir ça en plus. Donc Pareil avec, en fait, ça s'adapte tout sur cet adaptateur qui est euh, magnétique, en fait, tout simplement. Et après, pour retirer, euh, hop, ah oui, il y a quelque chose derrière ici. On peut appuyer, je ne sais pas si on va bien voir, on peut appuyer ici, tac, sur la feuille, et en fait, le tirer tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Et bien sûr, on trouve une petite pochette. Ah, ça, c'est cool, il y a un zip. Une petite pochette pour tout ranger dedans. Avec, euh, je vais prendre la light là. En fait, à l'intérieur, on a plein de petits euh, de petits rangements. Voilà, Je découvre en même temps que vous, hein, les amis. Donc, euh, voilà. Donc, plein de petits rangements possibles à l'intérieur. Je pense qu'on peut glisser parfaitement les gels. Ouais, ça c'est top. Ouais, c'est ça. On peut glisser parfaitement. Et vu qu'il y en a 6, je peux mettre les 6 à l'intérieur. Voilà, franchement, j'aime bien, moi, en fait, j'aime bien m'organiser en photo, avoir quelque chose vraiment directement accessible et pas chercher une plombe directement dessus. Donc, dedans, on a ça. On peut mettre ça directement. On peut mettre la grille directement. Hop, après, on peut mettre la bonne scarpe directement. Et on a une pochette prête à l'emploi. Donc, moi, je pense que je mettrai directement aussi la, la, la, la pince à l'intérieur. Je pense que ça sera pas mal. Ouais, ça rentre. C'est parfait, c'est impeccable. Franchement, c'est impeccable parce que c'est un kit à portée de main et du coup euh, ça permet vraiment de modeler la lumière et d'apporter quelque chose de créatif donc franchement très très intéressant d'avoir ça, d'avoir la pochette voilà les amis, euh, ce que je fais, donc là je vais vous montrer un peu dans la suite de la vidéo un petit test en fait réalisé pour vous montrer ce qui est possible de faire avec cette euh, light effect kit de la marque Anel donc je vous montre tout ça et puis c'est parti cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté le Light Effect Kit de la marque Anel pour sa gamme module. Donc, euh, n'oubliez pas de vous procurer la pince magnétique si vous voulez installer le kit module. Tout le système de la gamme module est compatible les uns avec les autres. Donc, euh, il suffit juste d'avoir la pince magnétique et après, vous avez l'adaptateur dans la boîte, vous pouvez le clipser directement sur la pince magnétique. Donc, on peut intervertir les produits des uns avec les autres si vous investissez dans plusieurs euh, produits de la gamme module de la marque Anel.